Oh là là, oh là là, quelle dinguerie absolument monumentale, nous venons de vivre. La débâcle, la débauche, quatre balles dans la tête du Real Madrid. Oh là là, est-ce qu'on peut appeler ça une demi-finale? Hein? Une demi-finale! Le Real Madrid vient de se faire lobotomiser, exorcisé en Angleterre face à Manchester City, 4-0 doublé de Bernardo Silva, but de je ne sais plus qui, but de Alvarez. Oh là là Franchement, le Real Madrid n'a été dangereux qu'à un seul moment lors d'un coup franc de Alaba et d'une frappe de Tony Cruz. Là, vous n'allez pas pouvoir parler de l'arbitrage. 4-0 Oh là là là là Oui. Nous, ça fait 5 fois qu'on est champion de Ligue de Champions. Oh là là, cette coupe, elle nous appartient. Ça fait 17 fois qu'on l'a remportée. Voilà, on l'a remportée 15 fois. On l'a remportée 20 fois. On est les meilleurs. Et voilà comment vous vous comportez en demi-finale. <rire> Karim Benzema, 0 sur 10. Vinicius Junior, 0 sur 10. Tout le monde, 0 sur 10. Modric, il est sorti. Tony Kroos, il est sorti. On ne sait même pas qui est-ce qui les a remplacés. Des ascenseurs, des Ceballos. Ah oh là là, franchement, le Real Madrid, vous êtes tombé bien bas. Ah, je comprends pourquoi vous voulez certaines personnes qui sont issues de Bondy, et que vous voulez les voir sous vos couleurs, mais jamais de la vie <rire> Bon, on sait qu'il y a d'autres joueurs qui vont quand même venir, mais bon, là, laisse tomber le Real Madrid, vous venez de vous faire exploser, à juste titre, là, il n'y a plus besoin de parler de je sais pas quoi, le ballon, il est sorti, le ballon, il n'est pas sorti, le ballon, il est rentré quatre fois dans vos cages Quatre fois Vous avez fait combien Combien d'engagements ce soir Cinq engagements vous vouliez vous marier ou bien quoi Toujours, on vient, on se met à genoux, on pose le ballon par terre. Ouais, voulez-vous m'épouser <rire> Le Real Madrid vient de se faire laver. Oh là là, machine à laver. 30 minutes. Bien comme il faut. Bien nettoyer, Séchage. étendez Étendoir. Repasser. Frapper. Laminer. Et voilà, et dehors. C'est bon là, on en a marre. Tout le temps, vous êtes là, ouais, on va remporter la finale. De toute façon, c'est sûr. On va aller en Angleterre, on va faire ça, on va faire ci. Vous n'avez pas vu comment Manchester City, ils ont joué. Ils ont laissé aucune chance. Aucune. Aucun répit. Jusqu'à la fin, ils ont essayé de marquer. Oh là là, c'est terminé. Sortez dehors. Va là-bas. Nul.